Bonjour, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question peut-on devenir millionnaire avec le trading Alors oui je ne peux pas dire le contraire euh, mais euh, ce n'est pas donné à tout le monde, tout le monde ne peut pas devenir millionnaire. Moi je ne suis pas devenu millionnaire avec le trading donc euh, peut-être que je le deviendrai un jour hein, je l'espère mais euh, ce n'est pas forcément un, un, but, un but en soi mais euh, si on peut vraiment gagner beaucoup d'argent en trading ça demande quand même une pratique, une bonne méthode. Vous pourrez peut-être un jour vous payer une belle villa comme il euh, y a derrière chez moi ici à Tenerife mais euh, ne croyez pas que c'est du jour au lendemain et après quelques mois de trading que vous arriverez à faire ça, vous devez y aller progressivement. La base bien sûr c'est d'avoir euh, un gros capital au départ euh, pour pouvoir trader, enfin au départ non, euh, pour arriver à devenir millionnaire parce que vous n'allez pas devenir millionnaire si vous avez euh, 5 000 euros euh, sur votre compte au départ. Donc euh, il est important d'aller progressivement, donc euh, vous savez qu'avant de vouloir courir il faut apprendre à marcher. Et eh bien c'est la même chose en trading, donc commencez par investir un petit peu d'argent dans des formations pour trouver la méthode qui s'adapte le mieux à votre personnalité. Et vous verrez qu'après, petit à petit, vous allez commencer à gagner peut-être 100 euros, 500 euros, 1000 euros, peut-être 10 000 euros. Il y a des traders qui gagnent 10 000 euros, 20 000 euros par jour. Et bien sûr, vous pourrez arriver à des sommes plus importantes aussi. Mais le départ, c'est quand même de commencer à avoir des gains réguliers. Après, à ce moment-là... Il faut arriver à augmenter son capital pour ne pas prendre des risques euh, immenses et pour augmenter votre capital c'est la régularité qui compte et de pouvoir montrer à des millionnaires justement euh, qu'ils peuvent vous faire confiance, qu'ils peuvent, qu peuvent investir en vous euh, beaucoup d'argent, des millions et à ce moment-là vous risquerez sur les marchés une petite partie euh, du capital qui vous a été confié et à ce moment-là ça peut grossir et après quelques années vous aurez peut-être un capital suffisant pour euh, arriver à gagner euh, des millions tous les ans. Je connais des traders qui gagnent euh, des millions tous les ans, ce n'est pas forcément leur capital mais euh, vous pouvez partager à ce moment-là avec euh, les investisseurs, le capital qui vous confie et bon il y a des traders qui sont devenus millionnaires, hein. c'est une certitude, c'est certainement euh, le trading le moyen le plus rapide et le plus efficace de devenir millionnaire mais euh, ça demande un apprentissage euh, euh, important donc ne devient pas trader d'exception n'importe quel trader, c'est comme dans n'importe quelle discipline, hein, tout le monde ne devient pas un champion de tennis ou un champion de football ou d'autres sports. Donc il y a une petite partie qui devient bon, mais ça, ça, peut, ça peut arriver un jour. Mais avant ça, bon, euh, contentez-vous d'abord de gagner quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros euh, tous les mois ce serait déjà pas mal et pour ça vous devez vous former, apprendre une méthode efficace de trading et pour ça il faut suivre des formations. Si vous cherchez une formation efficace, ben, je peux vous proposer mes formations. Peut-être qu'elles ne vont pas vous rendre millionnaire en quelques mois mais peut-être que ce sera le départ en tout cas pour une carrière de trader efficace et d'arriver à faire régulièrement euh, des trades gagnants et vous verrez par vous-même que ça peut vous amener à des résultats vraiment très intéressants qui feront peut-être de vous un jour un trader millionnaire. C'est ce que je vous souhaite donc vous trouverez ici en haut de la vidéo des liens vers mes formations, également dans la description de mes vidéos. Voyez si c'est ce, ce que vous cherchez, si ça peut vous aider à devenir un jour un trader millionnaire. C'est ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez-la, partagez-la et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, au revoir.